Au Maroc, faute de politique publique de tri à la source, les déchets arrivent mélangés et souillés dans les centres de traitement, rendant leur recyclage difficile. Pourtant, pour améliorer le tri à la source, les Marocains peuvent déjà s'appuyer sur les chiffonniers qui travaillent de façon informelle dans la rue, et même en porte à porte si on entre en contact avec eux. C'est le cas d'Amri, rencontré lors d'un événement de sensibilisation au recyclage destiné à des enfants. Okay. A l'aide de l'association Bahri, Amri et Mesquier les chiffonniers ont même désormais une page Facebook où sont publiées leurs coordonnées et leur planning de collecte. Collaborer avec les chiffonniers, c'est également un objectif de Ressourcine, une entreprise sociale qui a créé la marque Koon. Bienvenue dans l'atelier design plastique de Ressourcine. Ici, donc, nous produisons des produits design à partir de plastique recyclé. Donc, ce qu'il y a derrière moi, des luminaires, des poids crayons, des cache-pots et un tabouret. Je m'appelle Sihamlia Goubi, je suis créatrice textile spécialisée en art de tissage traditionnel et la cycling On travaille euh, le tissage traditionnel des déchets type plastique, euh, euh, papier, euh, chute de tissu et, euh, et ruban de, de cassette. Les produits tissages sont aussi inspirés de notre tradition marocaine du tapis bocharouette, réalisé à partir des vieux fringues par des femmes rurales. Et euh, à partir de cette tradition, on a arrivé à combiner entre, euh, entre le recyclage et le taux de déchets qu'on a ici au Maroc, euh, qui, qui, qui augmente euh, chaque année. Et euh, du coup, euh, on a vraiment arrivé à combiner les deux et avoir un produit euh, vendable, propre, même si on travaille avec des déchets et, et ça marche bien pour nous. Les artisans sont des personnes en réinsertion à qui on offre également la possibilité de participer à l'élaboration des designs. Au collectant des déchets auprès des entreprises et des particuliers, ces déchets sont centralisés ici, triés, puis nettoyés, par la suite donc utilisés pour produire des produits. Ressourcine souhaiterait également s'appuyer sur l'existant et s'approvisionner directement auprès des chiffonniers. Ceux-ci tiendraient des éco-kiosques disséminés à différents endroits d'un quartier de Casablanca où les riverains déposeraient leurs déchets recyclables. Un tel projet permettrait aux chiffonniers d'obtenir des revenus plus réguliers, de réduire la pénibilité de leur travail et finalement de gagner en dignité de par le gain en visibilité et le contact qu'ils entretiendraient avec les riverains. Rabat, dernière étape marocaine, où je rejoins mon ami Reda au marché de la Joutilla. Salam Je suis là, je suis parce que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je je suis là, je prix je je je je je suis boutique. je là, dans des places euh, un peu chères. Donc si tu trouves tout, presque tout. Les Michalis, ils ramènent euh, leur Michala ici et moi je la récupère et je le revends. Ça marche bien pour euh, me débrouiller et de euh, faire ma, ma journée, pour faire ma vie. J'étais à for life. Ouais. <rire> J'étais ya for life, c'est trop bien.